Eh bien bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Mettez-vous à l'aise et écoutez attentivement ce que je vais vous dire parce que les amis, je pense avoir trouvé une explication au plus grand secret de Jiren. J'ai la réponse à la question dont tout le monde se pose sur ce dernier. Pourquoi est-il si fort D'où lui vient toute sa puissance Comment se fait-il qu'il soit plus fort que Goku et Vegeta réunis Eh bien je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo alors c'est parti avant de commencer je tiens à vous dire que je vais pas faire une théorie foireuse comme certains youtubeurs qui avaient fait pour rigoler évidemment Théorie selon laquelle Jiren aurait le migaté nos chauves oui un truc du genre Moi je vais vous faire un truc assez sympathique mais tout d'abord afin de vous préparer le mieux possible à comprendre cette théorie, nous avons besoin de revenir quelques épisodes en arrière nous voici dans l'épisode 85 Dispo dit à Topo qu'ils auraient besoin de Jiren au tournoi du pouvoir Topo lui répond alors que Jiren est actuellement en train de s'entraîner On peut ensuite voir Jiren méditer entouré d'une aura rouge Un gros plan est effectué sur l'œil fermé de Jiren Passons maintenant à l'épisode 96 Le tournoi débute enfin, Rabanra de l'univers 2 fonce vers Jiren Mais s'arrête subitement juste après que Jiren l'ait fixé d'un regard soutenu d'une lueur orange Un regard soutenu d'une lueur orange Épisode 107 Après que Dispo se soit fait berner par Magikayo, Jiren décide de prendre le relais et élimine le suivant bleu d'un à distance juste après l'avoir observé. A ce moment-là, sa pupille est entourée d'une lueur bleue. Épisode 109 et 110, le double épisode. A plusieurs moments de son combat face à Goku, le regard de Jiren devient rouge juste avant d'utiliser une de ses attaques à distance. Épisode 111. Lors de son combat contre Hit, Jiren est pris au piège dans une cage temporaire. Cependant, après s'être concentré, il arrive à s'en défaire juste après qu'une lueur orange soit apparue dans son œil. Après son combat face à Hit, Jiren se met à méditer. Il est entouré d'une lueur rouge. Sa méditation prend ensuite fin à l'épisode 116, juste après que l'ultra-instinct de Goku soit revenu. Donc je pense que nous avons tous pu remarquer que les yeux de Jiren avaient un rôle important dans sa puissance colossale Et là où ça devient intéressant c'est que les couleurs rouge, orange et bleu qu'on a pu apercevoir dans ses yeux Ont chacune des significations bien distinctes Mais avant cela laissez-moi vous parler rapidement du chakra Vous avez tous un jour ou l'autre entendu parler des chakras, surtout si vous êtes un fan de Naruto Beaucoup de personnes associent ce terme à la zénitude ou à la méditation Passons maintenant au premier point de cette théorie Le chakra racine je vais vous parler maintenant du chakra racine, autrement connu sous le nom de Mulada. Non mais je comprends pas, tu dis que tu fais une vidéo sur Jiren et là tu nous parles de Mulan, de Madara, mais qu'est-ce que tu racontes Starfou -là Attends de voir la suite. Le Muladara est le premier chakra, le principe fondamental de ce chakra est la conscience physique. Sa fonction est la survie et la prospérité. Chaque chakra possède un symbole qui possède un nombre différent de pétales qui ont toutes une signification particulière selon la pétale. Ces dernières représentent l'aspiration. L'aspiration c'est quoi eh ben, c'est l'action de porter ses désirs vers un idéal. Pour en revenir au chakra racine, le symbole du Mooladhara est le lotus à quatre pétales. Mosca qui signifie l'aspiration à la libération, Dharma l'aspiration psycho psychospirituelle, Kama l'aspiration physique et Arta l'aspiration psychique. Oui bon d'accord c'est bien beau tout ça mais c'est quoi le rapport avec Jiren Eh bah pour répondre à ta question chaque chakra est lié à une couleur et la couleur liée au chakra racine c'est le rouge On a vu au début de la vidéo que Crane Gris possède une aura rouge et qu'à un certain moment son œil devenait de la même couleur Le Mouladhara est en bon fonctionnement chez une personne qui a développé certitude, force intérieure et générosité Cette personne n'aura jamais peur de mourir exactement comme Jiren il est sûr de lui, il possède cette force intérieure. Et généreux en faisant partie des Pride Troopers. De plus, dans le manga, il accepte le fait de mourir par la destruction de l'univers. Il n'a pas peur de la mort vu qu'il l'accepte. Parlons maintenant de Kundalini. Attends, mais tu fais une pub pour un restaurant italien maintenant. Mais je vais te mettre un dislike si tu continues. Non, non, pas du tout. Chaque personne qui maîtrise le chakra racine peut y retirer la Kundalini. J'avoue qu'on dirait un resto italien. Mais enfin, bref, la Kundalini désigne une énergie spirituelle et vitale endormie. Elle repose dans le chakra rouge dont je parle depuis tout à l'heure. Lorsqu'elle est éveillée, Kundalini perce ces différents lotus qui s'épanouissent à leur passage Elle permet alors la libération finale de l'âme Autrement dit Moksha Pour en finir avec le chakra racine Je pense que Jiren maîtrise ce chakra Et qu'une partie de sa force vient de là Je vous rappelle que le rouge n'était pas la seule couleur Observée dans les yeux de Jiren Passons donc maintenant au chakra sacré Le chakra sacré autrement connu sous le nom de Svadishtana a pour couleur représentative le orange Et on a pu voir l'œil de Jiren devenir orange à deux reprises La première fois face à Rabanra et juste avant ce dernier s'arrête subitement Mais aussi durant son combat contre l'assassin légendaire Hit Lorsqu'il était bloqué dans la cage temporelle et suite à cette lueur orange dans son œil, Jiren a pu se libérer de cette fameuse cage Là où les choses deviennent intéressantes c'est qu'il existe différentes positions du corps afin d'ouvrir ses chakras Pour offrir le chakra sacré il faut, je vous invite à le faire en même temps alors je vais le faire avec vous. Posez vos mains sur vos genoux Les paumes vers le haut l'une sur l'autre La main gauche en dessous La paume touchant le dos de la main droite Et les pouces se touchant légèrement Exactement comme Jiren Durant ses fameuses méditations De plus il a dû méditer durant le tournoi Après avoir utilisé deux fois cette lueur orange Peut-être afin de recharger ce pouvoir D'ailleurs ce mudra favorise aussi la concentration et la guérison Malheureusement je n'ai pas trouvé autre chose sur ces chakras En adéquation avec Jiren Mais ce n'est pas bien grave car il nous reste le troisième et le dernier chakra et pour en revenir sur le Svadishtana, je pense que c'est une sorte de pouvoir que Jiren ne maîtrise pas totalement. Et il a pu l'utiliser quand il était en situation critique contre Hit, contre Raban. Le Ajna Chakra le ajna chakra signifiant savoir, percevoir est le sixième chakra. Il se trouve entre les yeux et la couleur représentative est le bleu indigo, autrement dit bleu foncé. On l'appelle aussi chakra maître car il permet d'activer les autres chakras principaux comme le chakra racine et chakra racine que j'ai pu aborder plus tôt dans la vidéo. Le ajna chakra représente le mental la cogitation, mais aussi la vision de la vie la connaissance de soi, l'intuition la guérison, la clarté, enfin bref je pense que vous avez saisi le truc. Ce chakra est le chakra de la méditation, du don de clairvoyance et de médiumité, mais aussi de sagesse. Lorsqu'il est en bon fonctionnement il nous donne une vision claire et juste des situations alors que durant un dysfonctionnement nous sommes plutôt égocentriques cherchant à satisfaire nos propres intérêts et là où c'est cool, c'est qu'on a pu voir différentes personnalités chez Jiren et on peut les expliquer par deux différentes moyens. Soit tout d'abord la Animation qui sait pas du tout gérer un personnage Ou bien le fait qu'il y ait des dysfonctionnements dans ce chakra Perso, je préfère ma théorie je Dis ça à rien Résumé, normalement si j'ai bien fait mon travail Vous avez sûrement dû reconnaître Jiren dans les trois différentes caractéristiques des chakras Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez au moment où je fais la vidéo Mais pour moi, ça m'étonnerait pas qu'on se soit inspiré de ces chakras Car bon, la conception du personnage de Jiren qu'on a pu voir selon différentes facettes Égocentrique à certains moments mais très calme à d'autres Beaucoup pensent qu'il peut prédire certaines choses, comme lorsqu'il arrive à lire les trajectoires des Kachi, Kachi Kanchin. Ka -ka -ka -ka -ka <rire> Bref. mais aussi de Goku en ultra instinct lors de sa première attaque et comme de par hasard le Hajna Chakra est lié à la clairvoyance, pour vous rappeler l'attaque c'était juste celle-ci. Ensuite pour sa force colossale elle viendrait du chakra racine qui est lié au chakra sacré Qu'on ouvre avec la méditation Enfin bref j'attends vraiment vos retours sur cette théorie analyse Que vous soyez d'accord avec moi ou non je vous attends dans les commentaires N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord afin de discuter ensemble, débattre, jouer à Fortnite avec les membres de la chaîne Être au courant des avancées des vidéos et plein d'autres choses sympas Et du coup comme toujours pour conclure la vidéo Si t'as aimé tu mets un j'aime, si t'as pas aimé tu mets rien N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo